Alors, la violence verbale, elle peut intervenir sous différentes formes. Ça peut être des cris, des menaces, des insultes, un hein, haussement de ton. Euh, peu importe. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que la violence verbale euh, est constitutive d'une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement. Les juges, euh, pour euh, apprécier hein, la, la violence verbale, euh, eh bien, prendront en compte le contexte dans lequel elle est intervenue, la relation qui existait entre les salariés, est-ce qu'il s'agissait d'un collègue, est-ce qu'il s'agissait d'un supérieur hiérarchique, euh, quelle était la relation qu'ils entretenaient euh, et depuis combien de temps, euh, bah, finalement pour apprécier euh, la justification ou pas de retenir euh, la violence verbale et donc euh, euh, qualifier euh, la situation comme étant justifiée euh, pour prononcer le, le licenciement. Alors, la jurisprudence, hein, elle, elle admet volontiers la responsabilité de l'employeur en cas de violence verbale puisqu'encore une fois, l'employeur est garant de la santé et de la sécurité de, des salariés euh, sur le lieu de travail et donc à ce titre-là, hein, c'est une obligation de résultat. Euh, donc les juges ont déjà admis la violence verbale et condamné euh, l'employeur euh, en raison de cette obligation de sécurité et de résultat. Le plus souvent, euh, la violence verbale, elle va être associée, nous, au sein des SSTI, euh, ce qu'on qu considère comme étant de la souffrance au travail. Euh, souffrance au travail que les juges pourront qualifier comme étant euh, une situation de harcèlement moral. Alors, le harcèlement moral, c'est quoi euh, Ce sont des agissements répétés qui vont provoquer euh, une dégradation des conditions de travail. Et donc, euh, par l'intermédiaire des différents euh, acteurs, euh, par l'intermédiaire des différentes pièces euh, que le salarié pourra produire, euh, le juge pourra caractériser euh, la violence verbale comme étant une situation de harcèlement moral. Donc quand le salarié est confronté à une telle situation, il a plusieurs possibilités. Euh, la première chose, bah, c'est de, de tracer hein, si ça intervient euh, de, façon, euh, de façon écrite ou est-ce que euh, si c'était verbal... Euh, il y avait des témoins ou pas, donc euh, obtenir des témoignages, il va pouvoir euh, se tourner vers la médecine du travail et plus exactement euh, vers le médecin du travail en sollicitant une visite occasionnelle à sa demande, euh, visite qui n'est pas euh, nécessairement connue de, de l'employeur. Les médecins du travail peuvent très bien recevoir un salarié euh, sans que l'employeur soit au courant, au besoin. Euh, le salarié pourra également euh, prévenir bah, les représentants du personnel et le comité euh, économique et social. Et puis, euh, parfois, on met aussi dans la boucle l'inspection euh, du travail. Donc, en cas de, en cas de, de situation de souffrance au travail, le, le code du travail est assez protecteur pour le salarié, euh, puisqu'un salarié qui euh, euh, accuse, entre guillemets, un autre ou son supérieur hiérarchique de, de harcèlement moral sera protégé, il ne pourra pas être sanctionné. Euh, également, le salarié qui apporterait son témoignage euh, à un autre euh, qui pourrait être victime de harcèlement moral euh, sera également protégé. Mais ce qui est important de dire, de dire c'est que le harcèlement moral ne peut uniquement être reconnu par les juges et en aucun cas euh, on ne peut parler de harcèlement moral, sinon de souffrance au travail. Les, les violences verbales et, euh, et donc le harcèlement moral hein, qui pourraient résulter de ces violences verbales finalement euh, doivent être prises en compte par l'employeur puisque l'employeur a un véritable devoir de prévention euh, et donc, encore une fois, il doit euh, préserver la santé physique et mentale euh, des, de ses salariés en mettant en place notamment une organisation et des moyens adaptés.